Euh, mon nom c'est Michael Agron. Euh, je, je, je viens de la Conception, Haute-Laurentide. Euh, euh, 34 ans. <rire> comment t'as comment connu Florian toi? Euh, moi j'ai connu Florian, c'est drôle. Hein ah c'est. Ouais, je je, je vais compter comme ça parce que c'est.. Avec l'algorithme après moi, ça, ça m'a mené à Florian parce que je suis allé visiter un bien. Juste pour le fun. Il était 54 millions. C'était un, un genre de, de grosse acquisition. Là. Beaucoup de. beaucoup de. Comment je pourrais dire ça? Beaucoup de logements. Puis juste comme ça, tu sais, je voulais voir à quoi ça ressemblait, un bien à 54 millions. Puis après ça, j'ai comme eu des annonces de, de Florian qui était à rue, c est apparue. C'est pas un adon. Fait que là, j'ai appelé. Euh, non, pas vrai. J'ai rentré mes informations euh, par courriel. Euh, dites pas ça à tout le monde, je suis en train de conduire pendant ce temps-là. Fait que là, <rire> fait que là, euh, là, ça a coupé où est-ce que j'étais parce qu'il n'y avait plus de réseau. Mais il y a quelqu'un qui m'a rappelé le soir pour me demander si j'étais intéressé à. Savoir euh, si euh, ça m'intéressait d'aller chercher au minimum 50 000, dans le fond, pour une mise à fond. Et en fait, là, je dis oui. <rire> Et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, le truc de Florian là. Comment se fait-il de l'intérêt pour l'immobilier? je t'ai dit, je vais en venir immobilier. Ben, j'ai toujours euh, eu un. un euh, comment je pourrais dire? J'ai été attiré par ça parce que j'ai eu mon premier bien. J'ai ramassé avec mon, avec mon argent pour commencer. Je connaissais pas les formations tout ça. Puis euh, c'était un bien à location. Donc euh, j'ai vu le potentiel, dans le fond, d'avoir un revenu et tout ça. Là. Pour, pour le futur aussi. Euh. Et donc concrètement, comment ça Tu fais, toi, as dit, ah ben Florian peut m'aider à acheter plus de biens ou différemment Comment c'était lui Ben tu oui, différemment, plus vite aussi, parce qu'on euh, apprend quand même à aller chercher en une semaine ce qu'on pourrait aller chercher. Euh. Alors, as il... as à une ben là, en une semaine, moi j'ai eu un gros parcours. Là, je pourrais pas tout l'expliquer comme ça, une drôle de situation. Euh, ben là, j'ai accès au moins à 80 000, mettons. je pourrais avoir accès en, en marge de crédit. Euh, pas, pas que moi, là, avec ma copine, mettons, parce que là, je suis un salarié, puis elle est en année sabbatique. Fait que, là, c'est pour ça que c'était comme un petit peu compliqué pour aller chercher. Euh... Et donc là, avec ça, c'est quoi les Tu T'as déjà acheté avec ces fonds-là ou tu vas Non, euh, je vais je je acheter un projet d'achat, ce que tu veux faire. Euh... Euh, je compte euh, des triplex. Pour des triplex pour commencer, puis après ça, ouais, faire ouais. enfin, une petite euh, doublette, que je là. Je commence Actuellement, comment l'équipe de Florentel va passer à l'action pour aller acheter des biens Ben là, c'est ça, il faut que je me qualifie, là. Je vais faire ça une préqualification, Puis euh, j'ai pas fini avec des euh, marges, tout ça, là. je vais aller chercher une nouvelle entreprise, tout ça. Ah oh, oui. Tu veux chercher un chien je... en euh, Ben là, j'ai pas ouvert l'entreprise encore. Il y a une estimation de combien est-ce que tu penses pouvoir aller chercher ah, 100 000 et plus, là. facile. Je pense que je devrais voir un petit peu plus grand, on va dire 200 000. <rire> Donc là, le okay. projet c'est triplex avec des marges perso ou entreprise euh, Perso. Perso Oui. entreprise, entreprise ouais. un autre chose encore Ouais, pour un, peut-être as <coughs> une, une association, mais une affiliation dans le fond avec un, un autre, d'autres investisseurs. Là, à ce moment-là, parce que j'avais plus d'argent. Donc, un euh, siplex et plus. Toi, quand tu es rentré dans le programme de Florian, tu avais un peu d'appréhension au début euh, je suis parti de loin quand même. Là. Je ne suis pas, euh, vraiment pas dans le milieu immobilier. Je suis dans la construction. Bien, je, dans la construction. Je, connais, je connais le domaine un petit peu, mais pas ce qui est des chiffres tout ça. Euh, puis euh, dealer avec les, les banques tout ça, c'était complètement déconnu pour moi. Là. Puis, euh, on apprend beaucoup euh, au fur et à mesure là, en, en faisant des actions. Puis euh, c'est. pas le choix. Il faut, faut foncer. Puis là, ça débloque des, des trucs parce que tu n'as pas le choix de, de te planter pour. Euh, comme apprendre, moi c'est comme ça j'apprends en me plantant. <rire> Et si bon, le, le monde capable de se planter, c'est bah, des gens qui ont peur de passer à la mission, de rejoindre le cours de Florian. Hein? Qu'est-ce que tu leur dirais? Et ton avis, c'est que ça a marché pour moi. Ben, ben tu peux pas avoir peur si tu t'as jamais essayé. Moi je me dis, tu sais ta peur elle vient de, de, de, de quelque part. il mm. Faut que tu t'essayes pour avoir peur. Si t'as peur, pas, je pourrais pas décrire comme une peur. Parce que... Ben les gens qui ont peur. Voilà, je vais intégrer le programme. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pas juste quelque chose qui va pas marché pour moi? Euh, ben, tu as un petit peu juste la, la formuler. Pas content, pas content. Quelqu'un qui veut intégrer le programme? Quelqu Quelqu'un qui a peur, il dit euh, Est-ce que ça va fonctionner pour moi quand je reçois le programme de Florian? Est-ce que le programme va vraiment m'aider? Ah, ben oui, ben oui, parce que dans l'apprentissage, c'est moi, comme je dis, je, euh, tout ce que j'ai appris en quelques mois, ben. Ça a tout changé, tu sais, je veux dire, euh, tu peux pas. Ta euh... vision a changé sur les Oh, modes. ma vision a changé complètement parce que. Euh... <coughs> tu peux pas ne pas réussir si, si, si, si, tombe... <coughs> excuse-moi, euh, il donne des bonnes astuces dans le fond. Tu sais, tu peux pas, tu peux pas comme, ne pas réussir. Ça a marché pour un, ça va marcher pour l'autre. Non, c'est ça, moi, moi ça, ça vient me booster, là, tu sais, je veux dire, euh, ce que je vais faire, là, avec ma tournée, puis tout ça, euh, je vais aller relancer, parce que je, je vois, d'après les, les, les expériences des gens, puis ça, ils sont allés chercher plus, fait que, là, moi, c'est sûr, ça va marcher, si <rire> c'est euh, ça, non, je, voilà, pas euh, Merci beaucoup, okay. c'est tout, tout, merci beaucoup.